Réalisation d'une prise de terre Toute installation électrique, domestique ou autre, doit être pourvue d'un dispositif de protection par mise à la terre. Le rôle de ce dispositif est d'assurer une liaison permanente entre la masse terrestre et un outil, un appareil ménager ou toute autre chose utilisant l'électricité est pourvue d'une prise de terre. Associé à un disjoncteur différentiel, ce dispositif coupera instantanément le secteur en cas de fuite de courant dans leur structure. On peut très bien réaliser soi-même ce dispositif en respectant certaines règles. Le dispositif de mise à la terre part de la barrette de connexion du tableau de répartition principale jusqu'à la borne principale de terre appelée barrette de mesure. Celle-ci se trouve généralement à l'intérieur, à proximité de la gaine technique. Ensuite, de cette barrette part un câble ou tresse en cuivre nu jusqu'au piquet de terre et éventuellement une boucle à fond de fouille pour les constructions nouvelles. Cette boucle à fond de fouille se réalise ainsi. Quelques mètres de câbles de cuivre nu de 27 mm de section suffisent. La barrette de mesure et de coupure se trouve donc généralement à proximité de la gaine technique. Comme on le voit sur ce schéma, cette borne est reliée à la barrette de terre du tableau de répartition par un câble cuivre gainé vert et jaune dont la section est tributaire de la section des câbles de branchement au réseau, qu'ils soient en cuivre ou en aluminium, de 10 mm, 16 mm, 25 mm ou 35 mm. Pour être sûr de ne pas se tromper, il faut utiliser un câble cuivre gainé vert et jaune de 16 mm de section pour effectuer cette connexion. Ensuite, le reste de l'installation se passe à l'extérieur. Il faut effectuer une petite tranchée de la largeur d'une pelle et de 20 à 30 cm de profondeur jusqu'à l'endroit choisi pour placer le regard de piquet de terre. Il faut ensuite planter un piquet de terre. Il existe plusieurs modèles en cuivre ou en acier galvanisé. Dans cet article, j'utilise un piquet cruciforme en acier galvanisé de 1 mètre. Ensuite, je fixe le câble de cuivre nu de 25 mm de section du piqué jusqu'à la barrette de coupure. Ceci fait, je mets en place le regard autour du piqué. Pour cela, j'utilise une réhausse de regard et un couvercle. Il ne reste plus maintenant qu'à reboucher la tranchée. Reste maintenant à savoir si ce dispositif de terre est efficace. Pour cela, il faut que le terrain où on a planté le piquet absorbe le courant électrique le plus possible. Or, la résistivité dépend de la composition physique du terrain. La norme NFC 15100, qui réglemente les installations électriques, accepte un taux de résistivité de 100 ohms maximum. Ce chiffre correspond à la tension maximale de 50 volts alternatifs supportée par le corps humain sans réel danger. Les installations étant protégées obligatoirement par un dispositif différentiel de 500 mA. Cela donne cette règle une bonne terre se situe entre 20 et 50 hommes c'est souvent le cas mais rarement il arrive que la prise de terre soit mauvaise dans ce cas il faut multiplier les piquets espacés de 3 mètres minimum en formant une boucle cela suffit généralement certains ruseront en arrosant copieusement la zone où se trouve le dispositif la veille du contrôle. Cela diminue la résistivité. Je ne le conseille pas car le but initial pour la sécurité des personnes est d'avoir une mise à la terre opérationnelle en toutes conditions et il ne faut pas reculer devant d'éventuelles difficultés pour l'obtenir. Comment savoir si la mise à la terre est bonne les appareils mesureurs de terre sont malheureusement très chers. Il existe des petits appareils qui coûtent quelques euros, qui permettent de tester les prises. Ils sont calibrés au nombre française. Ils ne vous donneront pas la valeur de résistivité de votre dispositif, mais ils vous indiqueront si la terre est bonne ou pas. Voilà, j'espère que cet article vous sera utile.